Bonjour à tous, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo interview. On va la découvrir dans quelques instants. J'ai interviewé Théo de Renti Home, quelqu'un que j'avais déjà interviewé sur cette chaîne YouTube il y a quelques temps de ça. Et aujourd'hui, eh c'était le temps de faire un point, voir exactement où il en était par rapport eh bien, à ses sous-locations, par rapport à sa conciergerie d'appartement. Mais on va le découvrir également puisque Théo aujourd'hui fait de l'investissement locatif, donc des sujets passionnants qu'on a pu échanger lors de cette interview. Et ce que je vous propose, eh c'est qu'on découvre ça tout de suite, dans quelques instants. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Théo Rantihome qui va se présenter dans quelques instants. Alors juste pour rappel, Théo avait été intervenu je crois il y a un, mois, un an, un an et demi euh, sur, euh, sur ma chaîne YouTube. On avait déjà échangé ensemble euh, sur son parcours justement euh, suite à, la, à sa prise de formation. Et l'idée aujourd'hui, c'était de refaire un point justement sur eh qu'est-ce qu'il a pu mettre en place, où est-ce qu'il en est, quels sont ses projets voilà, qu'on va discuter un petit peu de tout ça avec lui. Théo est bien occupé hein, euh, en ce moment. Euh, donc, c'est pour ça aussi qu'on va, voilà, j'essaie de lui trouver un, un tout petit peu, un petit créneau, qu'on puisse euh, s'organiser ça. Donc, Théo, je vais te laisser un peu te présenter, nous rappeler qui tu es, de quelle région tu es, euh, quand est-ce que tu avais rejoint la formation et euh, qu'est-ce que tu as mis en place euh, aujourd'hui, où est-ce que tu en es concrètement. D'accord. Alors, euh, bah, bonjour Sébastien. Euh, donc, euh, moi, c'est Théo Guérimard. Euh, j'ai ouvert en juin 2021 Rentium la conciergerie euh, euh, sur lequel je suis je suis sur la Drôme. et il euh, euh, y avait déjà un, un bon lancement dès le début euh, des débuts de la conciergerie des dès, dès débuts des prestations qu'on proposait euh, sur, sur la région et, euh, et aujourd'hui aujourd'hui euh, bah, on a passé un nouveau cap. Mm -hmm. Euh, car euh, j'ai fait euh, en sorte des, des, de créer des contrats euh, d'agents commerciaux indépendants. Euh, et au final, euh, maintenant, je recrute des collaborateurs pour euh, gérer la gestion. Comme ça, moi, je ne m'occupe plus que euh, du développement et du marketing de l'entreprise. Voilà. Alors, que, pour rappeler un petit peu, euh, euh, donc toi, tu fais plus de la, de la conciergerie, je crois. Est-ce que tu fais de la sous-location aussi ou... oui. J'avais commencé, ouais, commencé pas mal par la, la sous-location. Ouais. Euh, je m'étais lancé comme un, un jeune chien fou là-dessus euh, parce que ça marchait plutôt pas mal. Et, euh, et au, final, euh, au final, je trouve que euh, la conciergerie au niveau des, des maisons euh, a, aussi, euh, a aussi son avantage. Oui, parce qu'effectivement, j'imagine que maison dit plus gros chiffre d'affaires et dit euh, finalement… Et, et, et moins de travail parce que généralement ça se loue à la semaine. Donc euh, au final euh, non c'est quelque chose qui, qui je trouve marche pas plutôt pas mal surtout dans la région euh, parce que les généralement les propriétaires euh, partent euh, partent en vacances, euh, laissent leurs biens et, euh, et du coup euh, pendant un laps de temps on, on peut gérer ce, ce type de logement. Euh, alors toi si je me rappelle bien à l'époque tu étais agent immobilier je crois euh, ça. indépendant. Tu ça, fais... toujours le cas Comment, toujours le cas d'accord okay. donc aujourd'hui quand là tu dis tu développes ton comment dirais-je les, les collaborateurs qui bossent avec toi alors ils, ils font quoi plus plus plus précisément euh, c'est plus par rapport à la, à la conciergerie c'est par rapport à, à comment dirais -je, des investissements IMO c'est plus dans quel domaine finalement qui, qui bossent avec toi eh ben c'est dans tous les domaines hein, que ce soit sous location ou, euh, ou conciergerie dans tous les cas en fait c'est tout simplement des personnes qui ont, qui ont eu envie de se lancer euh, euh, dans la conciergerie, euh, mais qui, euh, qui, euh, qui n'avaient pas forcément envie de monter toute une structure ou des choses comme ça. Euh, donc, du coup, je leur ai permis de pouvoir se lancer via euh, Rentio. Donc, euh, ils sont indépendants, hein, okay. ils sont des micro-entreprises. Et euh, en fait, ils ont euh, tout simplement, moi, je leur, fournis, euh, je leur fournis tous les outils et euh, ils sont sous la bannière, sous la marque Rentio. Ah génial, génial. génial. Ouais. Tu as vraiment créé un concept dans ta ville euh, et du coup, tu voilà, eux, ils sont là, euh, ils représentent ta marque. Donc hein, C'est très bien. Du coup, tu, bah, tu capitalises énormément sur ta marque. C'est vraiment très, très bien. Euh, donc aussi bien sous location et tu fais de l'investissement immo aussi euh, J'ai cru comprendre. Euh, tu es sur un bel immeuble là, apparemment. C'est ça. ça. Bah, là, je suis, en train, bah, je suis en plein chantier. là. Actuellement, on est, on est dans le chantier de l'immeuble qui est en train de se, se terminer. Normalement, euh, début mai, il devrait être en exploitation. Euh, on est en train de faire les finitions, ce qui prend le plus de temps. Hein. Et, puis, euh, et puis voilà, donc euh, quatre appartements et puis il y aura le, les bureaux de, de rentier Waouh, génial Et du coup, tu vas exploiter en courte durée, j'imagine, euh, les appartements C'est ça, c'est bien ça. C'est tout un immeuble en, en, en LCD. Il euh, y a tout qui est prévu justement pour ça. Euh, on a prévu des, des, des petites prestations un peu sympas, de, du jacuzzi, euh, voilà, c'est des choses plutôt, plutôt sympas. Euh, on aura de, de belles décos via une architecte d'intérieur et tout ça. Ça va être, ça va être vraiment bien. Génial. Euh, par rapport à ta conciergerie, toi aujourd'hui, est-ce que tu, est que tu, du coup, tu parles beaucoup des maisons. J'imagine maisons, villas, enfin vraiment les, les grosses propriétés. Alors, je, je, je sais un peu pourquoi. Hein. C'est parce que derrière, forcément, ça génère beaucoup plus de, de chiffre d'affaires et forcément plus de commission, puisqu'en conciergerie, on, on facture à la commission sur le chiffre d'affaires réalisé. Euh, mais est-ce que justement, du coup, aujourd'hui, par exemple, avec tes équipes, est-ce que tu leur dis, bah, « moi, vous ne cherchez que des maisons euh, » ou est-ce que tu prends un petit peu tout qu Comment tu as défini ta stratégie sur ta conciergerie euh, Moi, tout simplement, euh, bah, pendant, pendant, bah, jusqu'à la fin de l'année euh, 2023 euh, 2022, mmh. pardon euh, j'ai cherché pas mal de, de maisons, on va dire un, un peu plus euh, luxe, de ouais. gamme euh, parce que je voulais je voulais agrémenter je voulais je voulais augmenter les prestations donc du euh, faire des activités proposer des activités des des visites de fermes de vignobles des choses comme ça aux voyageurs euh, donc j'ai cherché du, du haut de gamme mais par contre non non je mets je mets aucune pression ni de directives directes à, à, à mes collaborateurs je leur laisse faire leur job euh, parce que chacun a son, son objectif, donc euh, celui qui va vouloir euh, en rentrer 4, 5, euh, bah, il en rentre 4, 5 et puis c'est tout. Si, celui qui veut en rentrer 20, que ce soit euh, 10 en conciergerie, par exemple, et 10 en, en, en sous-location, voilà, c'est eux qui gèrent vraiment leur, leur, euh, leur business. Et euh, moi, je leur apporte tout simplement tous les outils pour pouvoir euh, performer. Ouais, les outils, la marque, euh, le, ouais, la notoriété, le, le savoir aussi, le, le, le, le savoir pour une mise en exploitation. Ah, C'est vraiment très très bien d'avoir développé ça. Euh, Est-ce que du coup tu proposes des services annexes, par exemple euh, en conciergerie pour les voyageurs euh, euh, C'est quoi d'ailleurs la typologie des clients C'est plus du tourisme C'est plus du professionnel euh, Comment ça se passe en fait Bah on a on a un peu de tout. On a un peu de tout parce qu'on a la chance d'avoir deux grosses centrales et, et de grosses deux grosses entreprises euh, ici. Donc euh, on a un peu de tout. On a du travailleur. Là les réservations. Euh, pour cet été, les touristes euh, ont largement bien commencé. Euh, donc, on a un peu de tout. Donc, forcément, pour les travailleurs, on leur trouve des, des, des biens où ils seront, euh, ils, seront, euh, ils, seront, euh, ils seront petits oignons. Et euh, on essaye de, de, de pousser un peu plus euh, les prestations euh, pour les touristes. Ce qui va être, par exemple, s'ils souhaitent… Euh, là, bah, tiens, j'ai rentré bah, pour, pour l'exemple. J'ai rentré un loft euh, 450 carrés avec piscine intérieure chauffée, jacuzzi, wow. salle de fitness… Euh, il euh, y a même un terrain de foot en salle dans, dans la maison, pour te dire. Euh, voilà, on va essayer de leur proposer peut-être une soirée, s'ils le souhaitent, avec un chef de cuisine qui va pouvoir leur présenter certains mets, un vignoble qui va pouvoir présenter son vin, euh, pourquoi pas visiter aussi le vignoble, enfin plein de, de, de petites activités annexes qu'on va pouvoir leur, leur proposer à la carte. Ah ouais, c'est bien, ah ouais, c'est classe, c'est ouais, vraiment ouais. très, très bien. Quoi. Ah, c'est cool. Et euh, du coup, alors, les logements, euh, c'est des gens qui faisaient déjà du Airbnb ou pas du tout euh, Comment tu les as prospectés euh, Ça marche comment et eh ben, la plupart du temps maintenant, c'est les gens qui m'appellent. Il n'y a, a plus tellement de prospection euh, parce qu'ils entendent parler ou euh, tout simplement quand ils recherchent une conciergerie et que euh, j'ai fait en sorte d'être bien référencé, euh, bon, bah, ils tombent directement sur nous. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, non, non, généralement, euh, la plupart du temps, surtout en ce moment, c'est surtout des, des, des, des particuliers qui ont leur, leur résidence principale, qui, qui veulent peut-être euh, euh, partir, profiter un peu de vacances euh, sur, sur une bonne période. Par exemple, ça peut aller de, de deux mois, trois mois, six mois. Il y en a qui sont partis en, en Bolivie. Là, j'ai des clients qui sont partis en Bolivie euh, pendant un an. Euh, voilà, ils nous laissent leur maison. Euh, euh, bah, bah, pour gérer tout simplement et, et pas la laisser, euh, la laisser fermer. Alors, du coup, tu dis que ça, ça se loue plutôt à la semaine. Donc, par exemple, ça va être quoi euh, le tarif d'une semaine sur ce genre de, de bien par exemple Ça va louer combien eh ben, Par exemple, sur le loft, euh, on devrait tourner selon euh, le, les mois euh, entre 2005 à 3000, 3005 euh, la semaine. Ah, donc, euh, si tu prends 3, ouais, donc 3 000, ça veut dire en gros, tu te fais au moins 10, il y a au moins 10 000 euros de chiffre qui va être réalisé au mois. Euh, toi, bon, tu dois prendre une commission genre 20-25%. Donc, ouais, ça fait un beau billet derrière. Quoi. Voilà. Alors, en gros, tu as un billet de 2 000, qui tombe tous les mois avec juste un, une propriété. C'est ça hein. C'est ça. <rire> C'est pour ça que j'ai essayé de développer ce, ce petit côté haut de gamme. Et puis, euh, et puis je trouve ça, je trouve ça plus sympa parce que on, oui. on peut vraiment agrémenter au niveau des prestations. On rentre vraiment dans le tourisme, euh, tourisme automne. Ouais, c'est plus, plus challengeant aussi, je trouve, euh, ce type de, de, de bien. Et euh, tu arrives quand même à, à aujourd'hui, comme, comme, le pilotage de tout ça, euh, donc c'est toi, j'imagine, qui le fait. je enfin, J'entends par là euh, tout ce qui est communication avec les voyageurs, tout ce qui est, euh, par exemple, les, les entrées les sorties, euh, tout ce qui est ménage, comment ça organiser tout ça Parce que là, quand même, quand on est sur des villas de 450 carrés, tu ne peux pas mettre juste une fin de mai… Fin, une personne de ménage, quoi. c'est forcément plusieurs. Comment tu es organisé sur ça, justement Eh ben, sur ça, on, je suis en train de développer d'ailleurs un partenariat avec euh, un partenaire, un euh, de ménage euh, avec qui je travaille depuis un, un moment maintenant et on se connaît bien, on sait ce qu'on veut et on sait comment on travaille. Euh, en fait, je suis en train de proposer des, des formations pour des personnes en recherche d'emploi euh, des formations qui doivent passer pour apprendre euh, comment faire un ménage correct. Mmh. Et puis en fait, euh, je les fais passer euh, à ce prestataire pendant peut-être deux semaines, trois semaines, un mois, euh, pour valider la formation. Et puis après, euh, ils peuvent directement attaquer avec ce prestataire euh, pour euh, ah, faire ménage Ah Très bien, très bien. Et du coup, euh, donc pour l'instant, ça va, tu n'as pas trop de pénurie euh, de personnel, tu arrives à peu près à... Alors j'imagine aussi que tu as quand même une marge de manœuvre parce que... Le problème qu'ont beaucoup de personnes en conciergerie, c'est qu'ils ne trouvent pas du personnel, mais c'est parce que aussi, je pense qu'ils sont pas payés suffisamment à la hauteur du travail, à la hauteur de la charge que ça représente. Alors, c'est sûr que quand tu as 2000 euros, alors même si effectivement tu dois facturer des prestations de ménage en, en, en plus, bien évidemment, euh, mais je pense qu'effectivement, tu as un peu plus de marge pour te dire, bah, « Ok, la personne, je la forme bien, elle travaille bien, du coup, elle va être rémunérée à hauteur de son travail. » Ce qui n'est pas forcément le cas sur des petits studios où… Bah effectivement, tu ne peux pas facturer euh, 50 ou 80 euros à ménage sur un studio. Quoi. Je pense que ça doit y jouer, ça, non Oui, euh, bah moi, je pars du principe, j'ai une règle de base qui est, euh, je veux que tout le monde soit content de, de, travailler, de travailler avec moi, tout simplement. Donc, euh, pour que tout le monde soit content, euh, bah, il faut mettre la main à la poche. Et, euh, et comme ça, au moins derrière, on a, on a du bon boulot, on a de, de, de bons rendements et puis… Euh, c'est cool. Et euh, bah, du coup, tout le monde, tout à l'heure, tu as fait une petite allusion à ça et je voudrais en revenir très rapidement là-dessus. Euh, je ne vais pas te mobiliser tout ton temps, t'inquiète pas, <rire> parce que je sais que tu es tout. bien occupé. Euh, mais on a réussi à faire cette, cette, cet, cet enregistrement cette interview entre deux. Euh, comment dirais-je euh, Par rapport à, à ta communication, parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est un de tes points forts, justement. Euh, Est-ce que tu peux dire que clairement, c'est grâce à ça que tu as réussi à, à percer rapidement sur, sur ta ville euh, parce que moi, je me rappelle les, euh, les comment dirais-je, tu te prends en photo avec les propriétaires, avec ton, ton dépliant, euh, beaucoup de communication sur Facebook, sur Instagram. Enfin, voilà. Euh, Est-ce que tu et aussi le référencement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu peux un peu euh, juste développer un petit peu plus ce point-là euh, bah, oui, c'est que comme on l'avait dit déjà à la première interview. Euh, ce qui ce qui avait de bien du coup euh, de ce que j'avais lancé, c'était que j'avais commencé déjà à constituer le réseau. Avant, avant de chercher les premiers biens, donc, ce qui faisait qu'on avait, euh, avait déjà pas mal de réservations, de, réservation, de demandes, avant même d'avoir les logements, donc, euh, ce, qui est, ce qui était pas mal. Après, ce qui, bien sûr, on est dans, dans, dans un monde euh, qui est vachement euh, communicatif sur tout ce qui est réseau, euh, sur tout ce qui est Internet, donc euh, c'est donc quelque chose de primordial aujourd'hui. Euh, euh, euh, je suis inscrit à un club d'affaires où j'ai rencontré euh, une entreprise, Justement, euh, sur la communication, euh, avec lui, on travaille, euh, on travaille euh, pour tout ça. D'accord. Ouais, très bien. Non, bah justement, c'est ce que je recommande aussi euh, aux personnes qui, qui me suivent, c'est vraiment de, de, de soigner leur communication, de travailler sur son image de marque, sur sa marque. Euh, et toi, c'est ce que tu as fait. Tu capitalises très fort sur la marque. Donc, on va, on va la citer sur rentihome D'ailleurs, on mettra… On mettra dans la partie description eh bien, le lien euh, de, ta, de ta société pour que les gens puissent euh, bah, te retrouver tout simplement et te, pouvoir te contacter et confier euh, leurs biens. Euh, et du coup, tu as capitalisé là-dessus et maintenant, tu la monétises. En fait. c'est-à-dire Aujourd'hui, voilà les personnes que tu recrutes, tu leur dis bah, « Attends, moi j'ai une marque, je suis connu, je suis identifié. Ok, euh, tu viens travailler avec moi et tu vas pouvoir t'appuyer justement sur tout ce savoir, sur cette marque forte alors que si tu démarres tout seul, bah finalement tu démarres de zéro. C'est un peu comme le principe des franchises, ça. un peu le même, la même idée finalement de C'est ça, c'est exactement ça. Euh, moi, ce que ce que ce que je proposais, bah, justement, c'est d'avoir euh, par rapport à cette notoriété là, euh, beaucoup plus de, de de business qui peut qui puisse rentrer euh, rapidement, euh, une reconnaissance de par de par la marque qui va avoir un pignon sur rue, donc ils auront un bureau où ils vont pouvoir venir euh, travailler. Euh, ils auront euh, ou amener des clients, euh, puis tout le marketing que je fais à côté, euh, voilà, c est, c est, ils vont pouvoir faire de tout ça et, et ça, aura de, euh, ça aura des, des conséquences sur, sur euh, leur chiffre d'affaires. Bon, c'est cool. Et est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de chiffres Après, tu voilà, je te laisse, c'est toi qui va, qui va piloter cette réponse-là. Euh, mais euh, du coup, combien tu as d'appartements aujourd'hui euh, voilà, en. Dans, dans ton entreprise et quelles sont finalement les projections sur sur 2023 comment tu vois 2023 euh, enfin comment voilà où est-ce que tu en es aujourd'hui à l'instant T euh, par rapport à qu'on s'est connu je crois que en avait 6 ou 7 quelque chose comme ça euh, où est-ce que tu en es aujourd'hui et euh, quelles sont les projections à venir alors euh, moi mes projections maintenant là je dois en avoir euh, dois en avoir une dizaine j'en ai j'ai signé 8 maisons euh, en décembre euh, pour le euh, début de printemps euh, mon but maintenant ça va être vraiment, de, en tout cas pour moi, euh, personnellement, de ne plus avoir aucun bien en gestion. Je vais tout euh, déléguer à, à, à mes collaborateurs et euh, moi, je veux vraiment euh, m'acter sur le développement, peut-être créer des, des outils pour une meilleure gestion, pour une meilleure communication, euh, une meilleure publicité. Euh, et pourquoi pas développer, étant donné que j'ai créé ces contrats avec un avocat, euh, pourquoi pas pourquoi pas développer justement, on va dire, ce, ce, cette espèce de franchise euh, sur, le, sur le reste de, des régions Et pourquoi ouais, pas, pas l'Hexagone Aujourd'hui, tu, aujourd tu, tu le vois vraiment comme un, comme un actif, c'est-à-dire que autant avant, tu bah, étais dans, dans, dans le quotidien, autant là, si j'ai bien compris, tu cherches de plus en plus à avoir ça comme un actif. C'est-à-dire que tu es actionnaire de, de cette entreprise et derrière, tu as des gens qui vont tout piloter. Et toi, tu es plus là comme un investisseur en train de, voilà, de superviser un peu comme un président euh, qui supervise un petit peu ce qui se passe avec des retours euh, chaque mois euh, sur, euh, voilà, sur, euh, sur, euh, sur le bilan de l'entreprise finalement. Hein. C'est ça un peu comment tu… Et du coup, pour que toi, ton temps… Bah, tu ne sois pas à siroter des, des mentalots <rire> ou des, des cocktails ou autre. C'est plutôt que tu, tu le mettre à profit. Parce qu'en en fait, souvent, les gens me disent, mais, « Mais si tu gagnes autant d'argent, pourquoi tu fais ci Pourquoi tu fais ça ?» Parce que quand tu es entrepreneur, en fait, tu cherches à, à bien faire un truc. Après, il est bien organisé. Après, tu pars sur autre chose. Et l'idée, c'est de se développer un maximum d'actifs et d'avoir un, voilà, un panel d'entreprises de, qui travaillent pour toi. Quoi. Et je pense que c'est comme ça que tu le vois. C'est ça. Moi, je vais plutôt euh, me, me positionner sur… Euh... Une partie, euh, une partie agent immobilier, parce que je suis toujours agent immobilier, euh, indépendant. Et à côté de ça, euh, développer euh, mon patrimoine personnel. Euh, voilà, c'est ce, euh, ce que je pense faire. Voilà. Ouais, mes cool. mes projections pour 2023-2024, c'est euh, bah, c'est euh, continuer à investir. Euh, à côté de ça, essayer de développer euh, un maximum euh, la société, euh, les outils, tout ça, tout ce que je vais pouvoir de, transmettre à mes collaborateurs. Euh, ah. en formation, tout ça. Enfin, Il, va, il y a plein de projets euh, là-dessus et, euh, et garder une, une partie quand même euh, agent immobilier. D'accord, ok. Ah ouais, c'est cool. Hein, c'est cool. Bah, du coup, je pense que tu es devenu un acteur euh, incontournable sur… Euh... Alors, tu fais toute la Drôme ou c'est une ville en particulier euh, aujourd'hui as... Non, euh, aujourd'hui, on est, on est vraiment sur, sur Montélimar. D'accord. On est sur Montélimar. Euh, pour l'instant, je consolide ce que j'ai créé. Avant de lancer ça de partout, mais voilà, je préfère consolider d'abord ce que je lance. Et une fois que ça sera acté, qu'on aura bien vu que j'arrive à bien gérer avec mes collaborateurs, que je viens de rentrer, je pourrais développer un peu plus loin. Et tu as un peu de concurrence là-bas, j'imagine, ça a dû commencer à se développer un petit peu, mais comment tu Il y a de la concurrence, oui et non, parce qu'on ne travaille pas de la même manière. Oui, et, et euh, on commence je... à avoir une longueur d'avance là. On, on va dire ça, on va dire ça. Mais euh, non, je pense qu'il y a du travail pour tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Euh, il y a des fois, par exemple, si, si je ne pouvais pas m'occuper d'un bien, ben, je, le, je le filais aux collègues. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Euh, non, non il, y a du, il y a du boulot pour tout le monde, ça ne sert à rien de se tirer dans les pattes. Euh, voilà, autant travailler en bonne intelligence. Je trouve ça mieux. Et aujourd'hui, tu as combien de collaborateurs avec toi euh... Aujourd'hui, j'ai rentré quatre collaborateurs. D'accord. Ouais, bien. Ouais. Ouais, ouais. Donc, euh, la, plupart, euh, la plupart sont déjà agents immobiliers. Donc, ils souhaitent, euh, ils souhaitent euh, se créer un, un complément. Euh, et pourquoi pas, euh, par la suite, euh, en, en vivre, tout simplement. Et, euh, et des personnes qui étaient en, en reconversion, tout simplement. Des personnes qui sont en reconversion, ouais. ouais. qui, qui ont entendu parler de, ouais. de ce business qui est en plein développement et, et qui souhaitent faire partie de, de l'aventure. Et euh, du coup, euh, qu'est-ce que je voulais terminer moi, je, On va terminer par, euh, par ça. Euh, du coup, donc ces personnes-là, c'est elles aussi qui, qui, qui s'occupent de la gestion au quotidien. Par exemple, je ne sais pas, les messages, ou je ne sais pas, il y a un prêt dans l'appartement. Euh, euh, comment ça se passe C'est celles qui, du coup, ont la responsabilité de, de gérer leur propre euh, sûr, leur propre parc. Euh, tout simplement, ils vont, ça va être à eux de démarcher, euh, démarcher leurs clients, euh, leurs propriétaires. Euh, moi, bien sûr, euh, étant donné qu'on on, m'appelle aussi pour, pour des demandes de prestations, voilà, je, je, je les propose aux collaborateurs, ceux qui veulent s'en occuper par rapport euh, aux biens, ben, voilà, ils, ils peuvent le rentrer dans leur parc, mais c'est vraiment eux qui vont gérer leur, leur parc. D'accord. Et, euh, ouais. et voilà. C'est ouais, tout, euh, ouais. enfin, tout le boulot quoi, de gestion, c'est eux, eux qui vont s'en occuper. Oui, tout à fait. Donc, eux, ils se débrouillent, ils trouvent des biens et chargent à eux après de, de, de gérer le bien. quoi. Sous c ta... ça. Ah non, c'est très, très bien. Ça veut dire que toi, tu as une croissance, euh, bah, tu pars une croissance exponentielle parce que pour le coup, euh, toi, tu es plus en pilotage euh, de l'activité. Donc la là, c'est vraiment top. Tu as des gens ça. qui développent la boîte pour toi et toi, tu pilotes, tu mets du marketing, euh, tu, voilà, tu es plus en, en, en rôle chef d'entreprise, investisseur euh, qui… Euh, euh, qui essaie de se créer un, vraiment une entreprise euh, capitalisante. Non, non, c'est vraiment bien. C'est une belle, une belle approche. Une belle approche. Bravo pour ça. Merci beaucoup. Ouais. Euh, bah, du coup, je suis content de tout ça. Du, du coup, tu avais suivi la formation il y a combien de temps, toi, maintenant Il y a un an et demi, je crois. Euh... Euh, c'est ça, ça, un, un an, an et demi, deux, deux Non, oui, euh, ouais, bien deux ans. Bien deux ans. Euh, et puis, euh, oui, bah, du coup, euh, voilà. Hein, là, je m'étais lancé euh, à moi tout seul euh, après, après ta formation euh, J'étais monté jusqu'à 22 biens et puis, euh, et puis euh, finalement, avec toutes mes activités entre l'investissement personnel, euh, agent immobilier et rentier-home, ça ne faisait, ça faisait pas mal pour un seul homme et vouloir être de partout au final, t'es nulle part. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à cette, à cette forme-là. Ah, c'est une très voilà. belle idée, très bonne idée. Très, voilà. très ouais, c'est ça qui est intéressant dans ce parcours et je pense qu'il faut en parler, c'est que T as fait une certaine méthode, puis à un moment donné, tu t'es dit ouais, finalement, je cours un peu trop après le après le temps. Je vais rechanger un peu, je reste dans le même domaine, mais je fais différemment. J'ai plus sur des produits plus euh, voilà, plus valorisants, et du coup, ça me permet de fournir peut-être même moins d'efforts et que je gagne plus. Je suis, ça. Je suis vraiment bah, tu, tu, en fait tu tu, bah, tu prêches un convaincu dans le sens où je fais comme toi aujourd'hui, c'est à dire qu'on des appartements que j'arrête. Parce que euh, j'estime que voilà, aujourd'hui je veux plutôt aller sur certains qui vont me rapporter beaucoup plus. Je connais d'autres personnes aussi, notamment de la formation, où eux, ils ont adopté une méthodologie tout de suite complètement différente. Ils ne veulent pas en avoir beaucoup des biens, mais par contre, ceux qu'ils ont, ça envoie. Voilà. Euh, tu as raison, parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Il faut allier toujours sa vie personnelle avec, euh, euh, avec finalement euh, bah, le, voilà, ce qu'on qu gagne derrière. Si c'est pour courir en permanence et avoir 50 biens, et que, avec les 10, tu fais la même chose, autant avoir que 10, je suis d'accord avec ça. Donc, euh, ouais, ouais, très bien. C'est bien, ça, c'est une belle... Euh... Bah, je pense que tu as dû apprendre aussi de... Voilà, c'est des, des erreurs qu'on fait au quotidien quand on entreprend et on apprend de ces erreurs. Et, et euh, c'est cool parce que tu as réussi à, aussi à réagir rapidement euh, sur, euh, sur ton entreprise. Bah, C'était exactement ça. J'avais, euh, Quand je me suis vu avec toute cette euh, charge de travail puis à côté de ça, quand même, la vie de famille, il euh, y a des moments... Où, ah, tu dis ça, ça colle pas ça, ça colle pas dis, je, vais, je vais me noyer je vais ouais. me noyer ah ouais. euh, j'ai su changer mon fusil d'épaule au, au bon moment je pense et, euh, et du coup euh, bah, c'est ce voilà, j'ai hein. euh, enfin, réfléchi à ça et je me suis dit euh, voilà plutôt que de courir de partout essayer de bien développer euh, l'entreprise mais en, en gagnant le plus de temps possible c'est cool, Théo, c'est cool. Du coup, on s'était vu à Tours. Est-ce qu'on va se voir prochainement Parce que je sais qu'au mois de mai, on va faire un petit event sur, sur Sarlat. Euh, ce ne sera peut-être pas très loin de chez toi. Est-ce qu'on se verra ou pas C'est possible, c'est possible. <rire> ça dépendra de, de, de l'emploi du temps. Ouais, mais euh, parce qu'il parce qu y, y, y a des petits projets là qui, qui arrivent aussi. Euh, là, je suis sur le premier. Euh, on, on essaye de voir pour le deuxième. Euh, voilà, et plus le développement de, de, de, de Renti qui me demande qui me demande quand même encore pas mal de temps et euh, la, saison, la saison de approche de transaction. La saison, la saison home euh, arrive, euh, printemps été, et en même temps tout ce qui va être transaction agent immobilier. Euh, ça va, être, ça va être sympa aussi. Donc, ah, euh... là, je pense que tu vas attaquer les mois durs. Là. Tu vas attaquer donc, ouais, le jour, là. Bon, On va faire des gros billets aussi, hein, donc euh, c'est sympa. Il ne <rire> faut pas louper là, effectivement la vague. Quoi. Bon, bah, c'est cool. Je, euh, je te remercie vraiment. Et donc, on te retrouve euh, comment Sur… Euh, sur euh, via ton site web, Instagram C'est ça. On peut me retrouver sur, euh, sur les réseaux RentiHome.com euh, euh, sur Google. Et il euh, y a l'Instagram, il y a le TikTok, il y a le LinkedIn, y a... On, on est partout. <rire> <rire> Je me suis pas mis sur Snapchat encore. Voilà. Allez. <rire> bon, eh ben, écoute, merci beaucoup Théo de m'avoir accordé du temps. Je sais que tu étais très, euh, très mobilisé ce matin et vraiment, c'est très gentil de ta part. Euh, bah écoute euh, bravo pour tout ça et puis bah n'hésite pas à nous tenir au courant bien évidemment moi j'étais ravi euh, de pouvoir faire cette interview avec toi Théo bah, euh, hein. c'est toujours un très plaisir bien. de t'avoir hein, au très téléphone bien. parce que je sais que tu es aussi quelqu'un de très occupé <rire> ouais ce <rire> euh, ouais, voilà. matin j'avais tout calé et tout j'ai dit putain on va pas pouvoir le faire <rire> ouais. Mais voilà, on, aussi... y a, on y est arrivé on y est arrivé tu vois en plus ouais. moins de 30 minutes c'est bien c'est impeccable bien. bon bah c'est cool merci beaucoup Théo Passe une merci belle semaine et euh, bon courage et franchement, euh, bravo encore une fois. Tu es super inspirant et je pense que les gens vont, vont kiffer euh, ce que tu viens de nous dire. Là. <rire> <Merci> bien. <rire> bon Allez, sur ça, va à très bientôt. Euh, à, très merci bientôt. à toi et à, à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Voilà, on a terminé et eh bien avec cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut si cette interview et ce format vous a plu. n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans la partie commentaires et puis éventuellement à me dire si vous souhaiteriez plus d'interviews comme celle-ci, bien évidemment. Moi, je trouve que cette interview, elle a été très inspirante par rapport au parcours qu'a réalisé Théo. Vraiment très intéressant, très inspirant. Et vous voyez, du coup, c'est quelqu'un qui a su, à un moment donné, il a vu que ça n'allait pas forcément dans le bon sens, que ça ne collait pas non plus avec ses euh, projets personnels. Et du coup, il a su modifier le paramètre, c'est-à-dire qu'il fait toujours la même chose mais il a modifié la manière de le faire et finalement aujourd'hui ça correspond beaucoup plus à lui, aussi à ses attentes, il est beaucoup plus aligné par rapport aussi à ses valeurs et par rapport à, bien à, son, voilà, à son environnement familial etc. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et puis c'est aussi que bah, Théo le dit, il a beaucoup axé sur sa communication d'ailleurs c'est des points importants que j'aborde notamment dans le cadre de mes formations et d'ailleurs si toi aussi tu souhaites mettre en place eh bien, de la sous-location professionnelle immobile ou de la conciergerie d'appartement, eh bien sache que je t'ai préparé deux formations totalement gratuites à découvrir dans la partie description de cette vidéo. On a terminé. Je te laisse t'abonner à cette chaîne YouTube si ces contenus te plaisent puisque j'en fais régulièrement à raison de deux fois par semaine. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite une excellente journée. On va se retrouver tout de suite dans une prochaine vidéo. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Excellente journée. À très bientôt. Ciao.